de leur péché mais ça l'a seul qui sait s'il va les brûler enfer ou encore les libérer mais il connaissait dieu il n'y a pas quelqu'un qui met sans connaître dieu comme il a dit dans le courant ça dit la création shalom la... mes frères bien aimé dans le seigneur nous sommes là pour démontrer comment les musulmans sont des vrais menteurs et ils ne cessent de, de, de s'arrêter un moment pour réfléchir les deux gars ici nous allons voir comment est-ce qu'ils sont des vrais menteurs comment est-ce qu'ils induisent beaucoup de gens naïfs dans le mensonge puisque dans toutes choses il faut lire les écritures Il vient de présenter quelque chose tu demandes c'est écrit où c'est écrit où mais ces gens ici sont des bon, c est, c est pas, sont, sont des comédiens ils font de la comédie ils sont des petits imposteurs ils sont disciples des imposteurs humains. Ils ont été euh, donc, euh, mentis, induits dans l'erreur et ils induisent les autres en erreur. Vous allez voir comment est-ce qu'ils vont commencer à mentir. Je vais vous donner quelques clichés de la vidéo qu'ils ont tournée hier. Ils ont induit même des gens là qui, euh, un homme intelligent là, là qui se laisse berner dans les mensonges. Suivons ces messieurs ici. Suivons. On va suivre ces messieurs pour voir les mensonges qu'ils ont débité sur ce monsieur. Ah vous écoutez hein. Je suis M. Willy Joé. Enchanté. Euh, je suis en quête de euh, savoir. J'ai souvent suivi des vidéos de Hamad Didat. Ahmed Didat, c'est quand même le passe miséricorde, c'est notre grand-père. Amen. Donc, il euh, y a beaucoup de chrétiens, s'il y a des chrétiens ici, qui euh, font très souvent référence au livre de Jean, je ne sais pas, c'est Jean 1, où il a dit qu'au commencement, oui Jean est la, parole, la parole, voilà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout à fait. Moi, euh, c'est juste, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez m'aider, parce que je fais une recherche, à ma didacte, faire fait référence à un philosophe. Oui, un, un grand grec, je crois. que. Okay. voilà. Et il y a beaucoup de chrétiens qui savent pas que... Donc le monsieur est en train de poser la question. Il dit que il a suivi une vidéo d'Amed Didat qui disait que lorsqu'on dit dans la Bible au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ahmed Didat, les a dit que cette parole-là, ce n'est pas la parole de la Bible. Donc Jean avait recopié ça pour mettre ça dans la Bible. Celui qui avait dit ça le premier... C'était un homme qu'on appelait Philo d'Alexandrie. Philo d'Alexandrie. Le, le, en français, on l'appelle Philon. Philon, c'était un philosophe. L'autre-là dit qu'un philosophe grec. Il n'était pas grec, mais c'était un juif. Nous allons voir. Il dit que Ahmed Didat avait dit que c'était lui qui avait écrit ça le premier. Et on va suivre le comédien Ahmed Didat pour voir ce que lui-même a dit. Sur Philo d'Alexandrie. Philo d'Alexandrie, en anglais on l'appelle Philo. Philo. On va voir. Hein? Retournez un, un tout petit peu pour entendre le commentaire qui a été lancé. Au livre de Jean, Je sais pas, c'est Jean 1, où il est dit qu'au au commencement. Oui, Jean la parole. la parole. La voilà. parole, La parole était avec Dieu. Voilà. J'ai souvent suivi des vidéos de Ahmed Didak. Ahmed Didak, c'est quand on Amen. lui fasse miséricorde, c'est notre grand-père. Amen. Donc, euh, il y a beaucoup de chrétiens, s'il si y a des chrétiens ici, qui euh, font très souvent référence au livre de Jean, je ne sais pas, c'est Jean 1, où il est dit qu'au oh, oh. commencement, oui, Jean la parole, un. la parole, voilà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout à fait. Moi, euh, c'est juste, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez m'aider, parce que je fais une recherche, à ma Didat avait fait référence à un philosophe. Oui, un grand grec, je crois. Que... Voilà. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sentent point que euh, cette partie vient de ce philo. philosophe. Mm -hmm. Donc, moi, je fais les recherches, je n'ai pas encore vu le document ou la documentation qui parle de ça. Est-ce que vous pouvez m'aider dans ma terre pour que je puisse euh, assurer ma soif de connaissance donc Ahmed Didat les a dit qu'il y avait un grec qui avait dit, un philosophe qui avait dit, la parole était Dieu au commencement, c'était lui qui avait dit ça le premier, et les gens de la Bible ont recopié. Ça, c'est Ahmed Didat qui a dit ça. C'était le propre d'Ahmed Il pouvait dire une, une, une histoire, une chose, mais il ne pouvait pas prouver, il ne les a pas montrés. Même les deux comédiens ici qui sont ici devant, ils n'ont pas ça, ils n'ont jamais lu ça. Ils ne connaissaient pas que c'était un hébreu, ce monsieur-là. Que ce euh, euh, donc, euh, quelqu'un qui écrivait les tafsirs de la Bible. Hein? Il écrivait les tafsirs de la Bible. Et cet homme-là a vécu même en même époque de Jésus. Et il est mort même après Jésus. Il a visité. C'est un homme qui était dans l'entourage des disciples de Jésus. Philo d'Alexandrie. <rire> hein? Maintenant, les deux comédiens ici, ils ont juste suivi Ahmed Didat. Ils n'ont pas eu le temps d'analyser. C'est ça le mal avec les musulmans, avec tous les gens qui le suivent. Vous n'avez pas le temps d'analyser. Il faut analyser. Trop, c'est trop. Il y avait un moment où en Afrique, on n'avait pas de documents, on pouvait nous tromper. Mais aujourd'hui, on a des livres. Vous pouvez acheter n'importe quel livre d'Amazon. Vous partez juste sur Amazon, vous écrivez le titre du livre. Tu dis, tu Philo d'Alexandrie, on va t'envoyer des tomes et des tomes de livres. Tu dois juste payer ça. Ça va envoyer, ça sera envoyé par Internet. DHL, il y a beaucoup de compagnies qui vont amener ça. Air France, tous ces gens. KLM, il y a beaucoup d'aviation, beaucoup de compagnies, d'agences qui vont vous envoyer ces livres-là. Au lieu de laisser tous ces gens-là qui sont derrière, voyez -vous tous ces gens-là qui sont derrière là? Tous ces gens-là, des milliers de gens innocents des gens qui sont trompés bêtement. Ils se laissent duper si bêtement. Bêtement. Tous ces gens-là qui sont assis là, sont des musulmans hein, la plupart, mais ils se laissent berner bêtement. C'est pour cela que même la, la souffrance en Afrique ne s'arrête pas à cause de la, de, de, la, de la bêtise. Des gens qui raisonnent bêtement. On te trompe tu ne prends même pas le temps pour réfléchir même ce monsieur ici, il pose la question c'est un musulman ce monsieur ici le monsieur qui pose ici la question ce gars est un musulman mais il pose la question juste pour dénigrer Jésus voulant se moquer de la parole de Dieu ils ont beaucoup dit de choses on va suivre la réponse puisqu'ils n'ont jamais vu ce livre, ils ne connaissent pas mais ils suivent bêtement les erreurs Hidat et de Zakir Naik et de l'autre petit comédien congolais, Suivons. Si vous avez, si vous ne l'avez pas présentement, si vous connaissez quelqu'un qui a ça, je peux laisser mon le contact, le contact et après, si le contact, je vous me contactez, vous arrivez. Mais je Mais si vous te demandez, généralement, c'est les gens grecs. Bien sûr, c'est ce qui a été dit. Pour rappel, nous lui donnons raison, pas parce qu'il est musulman. Il dit que nous lui donnons raison. Il donne raison à Ahmed Hidat. Mais tu donnes raison alors que tu n'as pas de livre. Et le petit comédien ici, qu'on appelle euh, Aka. Le petit comédien ici, Ahmed, euh, Ismaël Aka. <rire> Mais euh, ce petit ici, lui il dit qu'il a, il a quitté le christianisme hein, pour suivre des bêtises comme ça. Il donne raison à Ahmed Ididat, il n'a jamais vu le livre. Un petit fanfaron, un bâtard spirituel. Mais ce petit ici... Euh, moi, écoutez, je vais vous dire une chose sur ce petit ici. Ce petit ici, c'est juste, il, il fait le tourisme de la comédie en, en islam. Il est même parti à la Mecque, mais je vous dis qu'il va quitter, il va revenir dans, dans le christianisme. Il, il sera chrétien encore, puisque dans le christianisme, il y a l'intelligence. Si tu suis ce monsieur, il dit que son père était un pasteur. Maintenant, il a, il a, il a cette intelligence. Si vous suivez ce monsieur ici, ça montre que même son père était très intelligent. C'est l'intelligence que le petit ici, c'est un petit intelligent. Un petit intelligent à cause de son père qui est chrétien. Maintenant, son père a semé une semence dans ce petit ici. Et cette semence-là va faire venir le petit ici dans le christianisme. Il va revenir, ce petit ici, il va revenir dans le christianisme à cause de l'intelligence que son père lui a donnée. Il ne va pas tolérer les bêtises de l'islam. Il va quitter. Mais maintenant, il, a, il doit avoir peur. S'il quitte l'islam, on va voir le, le sort de quelqu'un qui quitte l'islam. Si, si, Continuez avec euh, la, la, la réponse de ce monsieur ici. Parce que historiquement, ça a été dit, même dans Marc, Marc 16 on a un document, on appelle ça le Woumash, c'est quitté en Israël. Woumash, Woumash, des comédiens. Woumash, ça veut dire, euh, ça veut dire euh, le Pentateuch, hein? ça veut dire un livre. Puisque le livre, lient, les juifs lisent les rouleaux, mais lorsqu'ils mettent ça en forme de livre, on appelle ça hommage. Ah, on lui a posé la question sur Philo d'Alexandrie. Est-ce que celui est qui a écrit, au commencement à la parole, la parole était avec Dieu, et tout ça, et puis Jean est venu recopier ça. Suivons, c'est ça la réponse, suivons. Chez les juifs venus, il y a l'hébreu et il y a le français. Il est dit que Marc XVI s'arrête à 8 comme de 8 jusqu'à 16, là, aller dans toute la création et autres, dans le texte original, ça n'existait pas. Et à même, la question est sur Jean, chapitre 1, lui, il va dans Marc, tout ça, c'est de la comédie. Ah, répond, retourne là. La preuve, en est que la Bible des témoins de Jehovah est là. L'histoire de la femme adultérienne où Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre, n'est pas dans la version des témoins de Jehovah. Ils ont dit que ça n'a jamais existé, que c'est un rajout. Tandis que elle nous donne la raison. Bah, écoutez. De la comédie. La question est ailleurs. La question est ailleurs. Nous, nous croyons dans la Bible des Juifs. Les Juifs, si tu dis témoins de Jéhovah, tout ceci, même les témoins de Jéhovah, ils ont expliqué, ils ont ça dans leur Bible. Ça se trouve dans la version des témoins de Ah, hein? Ils ont expliqué comment est-ce qu'ils ont traduit tout ça. Ils ont dit l'autre partie, là, euh, c'était dans, puisqu'il y a beaucoup de codex, beaucoup de codex, tout ceci. Alors, ils ont eu, donc, ils recopier la version des Juifs, va chez les Juifs, c'est eux qui ont la, la totalité de la parole. Ils ne nous parle pas de la Bible des témoins de Jéhovah. Un homme me disait la Bible des de peuples. Un autre dit la Bible de, euh, des Éthiopiens, la Bible des Allemands, la Bible des Japonais, la Bible des Français, oh, la Bible des Campons. Non, écoutez, la Bible, Jésus dit le salut vient des Juifs. Si tu veux la Bible, va chez les Juifs. c'est si que tu as dit hommage, c'est le Pentateuch. Et puis, il y a des prophètes, il y a ceci. Et puis, il y a nos apôtres. Hein, il faut lire tout. Hein. Et puis, il y a des gens qui ont reçu, les apôtres qui écrivaient et puis qui avaient été tués. On les a tués, on les a martyrisés. Maintenant, la, la, la parole qu'ils avaient, ils tenaient ça comme la parole de Dieu. Ils ont mis leur face, leur foi sur les Écritures. Même Jérémie, le prophète, il avait écrit un livre si vous lisez dans ce livre de Jérémie, là on a brûlé le livre de Jérémie par un roi qui, qui n'aimait pas Jérémie. Mais Dieu a dit à Jérémie d'écrire aussi une autre, dans une autre copie, sous la dictée des Barouk. Et après, on a même, Jérémie a même mis des punitions qui devraient tomber sur ce roi-là, d'après l'ordre de l'éternel. Tu vois, c'est comme ça que la révélation est progressive. Hein, Dieu envoie beaucoup de prophètes. Après, eux, ils envoient d'autres prophètes. Hein, suivant la réponse de ce petit comédien appelé Diane, Oustaz Diane. Parce que dans leur Bible, le texte le... n'existe même pas. Donc ce que Ahmed Dilat a dit, c'est effectivement vrai, mais c'est historique en fait. C'est l'histoire. On n'a pas le document hein. physique. Donc, ils n'ont pas les documents des philo d'Alexandrie sur une comédie. Et ils ne trouveront jamais ça. Mais ils soutiennent Ahmed Hidat. Ahmed date, le petit la comédien, est mort. Il a laissé tous ces gens. Il les a, a bernés dans le mensonge et il est mort. Hein? Mais vous qui êtes vivant faites quand même un effort de trouver la vérité là où ça se trouve. On va vous montrer que. Vous êtes dans le mensonge suivant. Il y en a qui font référence. Il y a eu l'ourdine. L'ourdine, il y a eu euh, euh, dit, y amas, une fois dans ses échanges. Il a fait référence à ce document. Et j'ai dit que là-dessus. on Je ne sais pas. On n'a pas encore reçu. Quel est ce document On n'a pas encore le document. On n'a pas le document. Ok, d'accord. Donc, si c'est possible, que, entre vous, peut-être que lui, il sait ils n'ont pas de document <rire> ça n'existe pas Ahmed Ida les a trompés on va voir ça non, je, je veux savoir vous voulez ce document pour croire ce je... qu'Ahmed Ida a dit est vrai ou bien si le cas où on ne trouve pas le document c'est que Jean 1 verset 1 est vrai on fait à Jésus Christ la divinité non, donc le monsieur si, il dit que non, puis puisque lui aussi un, un musulman mais un petit musulman qui va aussi mentir aux autres. Mais c'est pour ça que les gens doivent me confronter. M mon numéro est là. J'ai mis mon numéro. J'ai contacté tous ces gens ici. Tous ces gens qui puissent venir débattre avec moi. Mais ils ont peur à cause des évidences. Les évidences que je suis en train de donner, c'est ce qui les fait fuir très loin. Mon numéro, c'est le 00 20 7 7 66 8. 0 7 7 0 je vais afficher mon numéro tout de suite Attends que je termine avec le, ce monsieur qui parle je vais afficher mon numéro pour qu'on puisse me contacter le monsieur dit ici, il va aussi faire la dawa il va prêcher aux chrétiens mais les chrétiens lui disent, montre nous ce document il n'a pas ça Ahmed montre nous le Ahmed Idad n'a pas montré malheureusement il est mort Maintenant, il vient chez les deux comédiens de la DDR. Ils n'ont pas ce document. Ce sont des menteurs. Bande de menteurs. De roubleurs. Suivons. C'est ça Ce n'est pas dans ce sens. Je ne comprends pas. J'ai des échanges avec euh, les autres. Et vous, vous êtes musulman. Je suis musulman. Vous êtes musulman. Je suis musulman. Donc, dans mes échanges, il faudrait que je soutienne ma thèse. Mm -hmm. Puisque j'ai déjà entendu. J'ai déjà lu quelque part, donc je souhaiterais avoir ces documents pour encore renforcer ma position lorsque je suis en train okay, de défendre ma thèse. C'est d'accord Il n'y a pas de soucis. comme on n'a pas le document, attendez, s'il vous plaît, comme on n'a pas le document, quand on pourra, on va vous tenir compte. À part ça, vous n'avez pas une autre question à poser Non, non, je suis venu. Je vous dis à un musulman, je vous dis à un bonjour. Ok. Bon, ok. okay. okay. On, on voit que ils font de la comédie. C'est du cosmétique tout ce qu'ils font. On va maintenant suivre le comédien Ahmed Hidat suivant ce que Ahmed Hidat avait dit. Ça c'est Ahmed Hidat qui parle, il dit que il causait avec un chrétien, un chrétien lui a dit e au commencement était la parole maintenant la parole était avec dieu ça veut dire que jésus-christ est dieu maintenant vous allez voir comment est-ce que ce monsieur va dénigrer la parole et c'est là qu'il va mentir sur le Philo d'Alexandrie in the first chapter of John chapter one, verse one. Jean, 1 verse 1 Jean chapitre 1 verset 1 it says in the beginning was the word and the word was with god and the word was god au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. And that word is Jesus. So he is God. I am asking where did Jesus say that he is God? Or where did he say worship me? These are the words of a Jewish philosopher called Philo, long before Jesus was born, he wrote this in his own book. Ah. Maintenant le monsieur dit que ces paroles ont été ce sont les paroles de Philo. Hein d'Alexandrie, on l'appelait Philo Judéos. Philo Judéos. Judas, il était Judé, Judé. Philo de Judé, c'était un juif. C'était un juif helléniste. Helléniste, un juif, un philosophe juif helléniste. Il est né en Alexandrie, en Égypte. C'était un juif. Il faisait ses commentaires. Maintenant, Ahmed Didat dit que ce monsieur-là est né plusieurs années avant J... Il a écrit ça plusieurs années avant Jésus. C'est ce qu'il a dit. Il dit que plusieurs années avant la naissance de Jésus, Philo d'Alexandrie avait écrit ces paroles. Bon, le comédien ici, l'imposteur Hamididat, il a juste dit, dans une audience, une personne ne connaissait. Bon, puisque l'Islam profite de deux choses, l'ignorance. Si tu es ignorant, ils vont te dire beaucoup de bêtises. Maintenant, il a profité de l'ignorance de ces gens-là, pour mentionner ces messieurs, on va voir. Suivant. This, our John, in his own book, Born, he wrote this in his own il dit que John, Jean, Jean a juste fait un plagiat. Il a fait le plagiat du livre de Philo d'Alexandrie. On va voir. Il a mis ça dans le Nouveau Testament, dans son évangile. Bon, vous voyez ici les, les mamans qui sont entrées dessus le Didade, hein, ces mamans-là, des mamans innocentes qui ont confiance dans ce monsieur. Donc, il a semé la haine du christianisme. Maintenant, ces mamans -là qui ont porté des voiles, qui ne connaissent rien, elles n'ont rien dans la tête. Bon, d'abord, les deux garçons ici, ils ne voient rien, elles ne connaissent rien. Maintenant, les mamans comme ça, où est-ce qu'elles allaient connaître elles, elles ne connaissent rien. Et dans des pays là, des, des, des musulmans, les pays là, comme Bangladesh, Pakistan, là où les gens ne connaissent rien, en Arabie Saoudite, là où il y a des gens qui ont des mentalités, je ne sais pas comment, alors ils profitaient de leur, de leur ignorance. Suivons. Word for word. But never Whatever Philo had in his mind, we won't go into that. Donc il dit que c'est Philo d'Alexandrie qui avait écrit, hein? Mais on va voir. Il, il, a dit que il a écrit ça bien avant la naissance de Jésus. C'est ce que le petit comédien a dit. On va voir bien avant que Jésus ne soit né. Hein? On va voir. Puis ce monsieur, il a vécu avec les apôtres, il a vécu avec les gens qui croyaient en Jésus, et puis il est mort même après, après beaucoup de disciples. Donc, il connaissait bien, c'était un contemporain de Jésus. Un, et il écrivait, même après l'amour de Jésus, il continuait à écrire, il a fait beaucoup de recherches. On va voir. Attendez, je vous ai, maintenant vous, vous affichez, puisque ce monsieur est un ignorant. Ça, c'est mon, mon numéro. Hein. Mon numéro est, bas, est en bas, au bas de, de l'écran. Pour celui qui veut me contacter, même tout de suite, en direct, vous m'appelez, mon numéro va passer. Même en différé, même après, il faut toujours m'appeler pour qu'on puisse faire un bon débat. Ah, euh, euh, attendez, je vais vous afficher euh, euh, euh, ce, ce, ce, ces articles que nous allons voir. Pour la gloire de Dieu, je dois vous, vous afficher ça pour qu'on puisse... Bien juger la vérité. Alléluia. <rire> oui. oui. Alors, on va vous parler de ce monsieur qu'on appelait Philo d'Alexandrie. Philo d'Alexandrie. C'est de lui dont il s'agit ici. Alléluia. On parle de l'influence de Philon. Philon hein? d'Alexandrie. On va voir. Philon a vécu approximativement à l'époque de Jésus. Hein? À l'époque de Jésus, il vivait. Il était vivant. Il était, lorsqu'on dit approximativement, donc au temps de lorsque Jésus était sur la terre, Philon était là, il était sur la terre, il vivait. Il a côtoyé les disciples, tout ça. Hein? Il a entendu parler de, de Ponce Pilate, hein? à l'époque de Pilate, tous ces gens. Il connaissait tous ces gens ici. Hein? Maintenant, lui, et même, même Jésus, lorsque Jésus était mort, ce monsieur était là. Donc il, il, il a vécu, il a survécu Jésus. Hein? On va voir, on va voir, on va parler de ce monsieur. On, on, on rentre au début. Au début la... Ça, c'est Wikipédia. On parle de Philo d'Alexandrie. Philon Philon d'Alexandrie, il est là. Ça, c'est son nom, philo Philon le Juif. C'était un juif. Il, fait, il faisait des... Il, il faisait... Il faisait ce qu'on appelle... Euh, euh, le tafsir. Hein? Les apologètes. Il faisait... Il faisait le tafsir interprète de la Bible. Il est là, il interprétait la Bible. Hein? C'est tout ce qu'il faisait. Et là, il écrit... Ses histoires à lui. Hein? Ça c'est Philon d'Alexandrie, son image est là. Faut voir, hein? Vous pouvez voir. Voyez-vous, il est mort car, en, en l'an 45. L'an 45 après Jésus. Il, hein? il est né vers 20, l'an 20 avant Jésus. Et puis il est mort en l'an 45 après Jésus. C'était un contemporain de Jésus. Il vivait avec Jésus. Il a vécu avec les disciples de Jésus. Beaucoup de ses frères étaient parmi les disciples de Jésus. Ses frères. Hein? Il, il, quand, bon, maintenant, on va voir quand est-ce qu'il a écrit ça. Quand est-ce qu'il a écrit ce truc-là? Nous allons trouver ici. Ok. On voit ici. Quand est-ce qu'il a écrit ça? « Philon a écrit son œuvre » au moment où les pharisiens et les esséniens étudiaient aussi la Bible voyez-vous c'était au même moment avec les pharisiens là qui tourmentaient Jésus c'était au même moment que Philon écrivait aussi c'est écrit là donc c'était un contemporain de Jésus et parmi lesquels lorsque les pharisiens discutaient avec Jésus Jésus le parlait tout ça Philon aussi écoutait il écoutait il écoutait, il les suivait. Hein? Maintenant, pendant tout ce temps-là, il avait beaucoup de ses frères qui étaient, qui étaient parmi, parmi tous ces gens-là. Hein? Même quelqu'un, sa soeur, était mariée dans une famille royale. Hein? Attendez, je vais vous montrer ça dans cet article ici. Hein? Je vais vous montrer ça dans cet article. Je vais vous montrer, voyez-vous. <rire> Écoutez, en l'entre-neuf, c'est après Jésus, hein? Jésus est déjà mort, Philon était là. En l'entre-neuf, Philon, Philon est choisi avec trois autres notables pour défendre le, le droit de citer des Juifs en, en Alexandrie. Hein? Il a tout fait. On parle même de la délégation juive qui a du mal à rencontrer Caligula. On parle même de Caligula ici. Hein? Attendez, je vais vous ouvrir une autre page pour voir Caligula. C'est qui Vous allez voir. On parle de Caligula ici. Caligula. <rire> hein? Les gens qui ont fait la littérature romaine tout ça. ils vont voir. Caligula. Il a vécu en quelle année Caligula a vécu... Attendez, je vais agrandir ça. Le mensonge, trop c'est trop. trop. C'est Caligula. Il est né le 31 août en 1912, en l'an 12. 12. C'est au temps de Jésus. Lorsque Jésus était sur la terre, il est mort en l'an 41. Après Jésus. Maintenant, Philon était parti dans la délégation rencontrer Caligula. Et partout, il passait, il entendait des histoires qu'on racontait sur Jésus, tout ça. Hein? On parle même finalement. Finalement, finalement, ce projet se réalise que grâce à l'intervention d'Agrippa. Agrippa. Agrippa est là. Agrippa est là. Philon a vécu toute cette période. Maintenant, comment est-ce qu'Ahmed Hidat dit que Philon a vécu ces histoires-là bien avant la naissance de Jésus? C'est un menteur qui nous montre le livre. -là? Il ne peut pas faire ça. Hein? Il ne faut pas mentir. Ça, c'est Agrippa. Agrippa premier. On va voir qui est Agrippa. Agrippa est là. Ça, c'est Agrippa. Agrippa premier. Il est là. Hein? Parfois appelé héros d'Agrippa. Il, il est là. Il est le dernier roi des Juifs, des Judées. <rire> le dernier roi des Juifs, des Judées. Agrippa. Voyez-vous? On parle d'Agrippa. On va voir euh, la dans le naissance d'Agrippa, de c'était à l'époque de Jésus, l'entre-9, 44, et tout ça. Donc, donc tout ça, je et Béralis, Si vous partez dans l'évangile de Paul, euh, les actes des apôtres, euh, on, au chapitre 6, on parle, on parle de, de, de, Agrippa, de, de qui avait rencontré Paul. Hein? On parle de ça. Écoutez, ça c'est on, on, on parle de Paul on a écrit Paul, Paul avait rencontré le roi Agrippa c'était au même moment qu'avec Philon d'Alexandrie alors Ahmed Hidat a menti aux musulmans naïfs hein, il ne faut pas mentir mentir n'est pas bon voler n'est pas bon, mentir c'est pas bon hein. maintenant tout ça c'est pour dénigrer on ne peut pas lutter contre Jésus et gagner on ne peut pas le faire. Tu ne peux pas lutter contre Jésus et gagner. Nous, nous sommes là pour mettre fin aux mensonges des musulmans. On continue avec la vidéo. On va continuer avec la vidéo pour voir la plus, les mensonges que ces gens ont continué à perpétrer. Alléluia. OK, on y va. On retourne vers la vidéo. on va afficher la vidéo, la vidéo est là. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ma question est que le mari passé, j'ai assisté au pêche du imam qui dénigre vraiment les nazis. D'accord le petit ici qu'il a rencontré, il, a, il est parti à la mosquée, il y avait un prêtre, un imam qui prêchait, et qui a vraiment dénigré les hadiths. Puisque le musulman rejette les hadiths, hein, puisqu'il y a beaucoup de mensonges dans les, selon eux. Ils rejettent les hadiths, tout ça. Hein. <rire> Maintenant, le petit ici, il était choqué. Comment est-ce qu'il dénigre les hadiths? Suivant. Il dénigre vraiment euh, les hadiths. D'accord et lui, quand il fait ses apprentissages, c'est sur le courant Il a fait ses apprentissages. Donc, lui, euh, les artistes sont que ce sont les hommes qui ont écrit. Donc, il y a beaucoup de failles dans euh, ces documents. Donc, lui, il ne peut pas prendre ça pour. Euh, il ne peut, bah, peut pas travailler avec ça en quelque sorte. vous, en tant que. Des gens qui se débrouillent, qui se débrouillent, Alhamdulillah Rabbi Alamin, on s'entend il a dit, hein, non ne juge pas. On n'a pas le droit de juger l'imam. Notre point de vue est que celui qui a compilé plus de la 10, à notre connaissance et selon des recherches, c'est Boukhari. Il est né en 810, il est mort en 870. Il s'appelle Mohammed Ibn Abdullah, Ibn Ibrahim, Ibn al Mugira, C'est son nom complet. Il vient de Bukhara. Dans le musulman, ils ont honte des hadiths. Donc chacun décide ce qu'il veut. Il y a d'autres qui croient les hadiths, d'autres ne croient pas, c'est la comédie. Ce sont les hadiths qui font quitter même les gens de l'islam. Le Coran, le, Puisque le Coran n'a pas tout détaillé, et on a dit que on a détaillé, mais on n'a pas tout détaillé. C'est un menteur. Celui qui a dit le Coran a été détaillé, tout ça. Maintenant, il se refait un peu aux hadiths. Arrivé dans les hadiths, il trouve beaucoup de bêtises, comme là où on dit que Muhammad s'est marié à une fille de six ans. Et le petit comédien ici disait que six ans, ce n'est pas six ans, c'est 16 ans. Puisque dans la langue arabe, on ne compte pas les dizaines. Bon, des mensonges comme ça. Alors c'est pour ceux-là qui n'ont pas d'autres issues, ils doivent rejeter les hadiths. Même le Coran, si tu lis le Coran, il disent non, non, on n'a pas bien expliqué, il faut lire les hadiths, il faut lire les tafsirs. Ce sont des menteurs, tous ces gens. Suivons le petit ici. C'est un perse, il vient de la région de Boukhara, donc on l'appelle Bukhari. Maintenant, il a compilé près de 300 000 hadiths quand il était vivant. Il a rassemblé près de 300 000 hadiths. Après avoir nettoyé, enlevé, enlevé, enlevé, il a gardé que 7 000 hadiths. Maintenant, il a nettoyé, il a enlevé des hadiths là, aussi, qui ne croyaient pas. Il a juste gardé 7000. Mais malgré ça, les 7000 là, ils rejettent encore. Tous ces gens ici, ils ne croient pas aux hadiths. Ils sont des menteurs. Tous ces gens ici sont des menteurs. Suivons. Avant sa mort. Et il y a des hadiths qui sont authentiques. Il y en a qui ne sont pas authentiques. C'est ça l'islam. Des hadiths authentiques. Sont donc, c'est donc, un. Donc, donc, c'est un, un regroupement, un assemblage de comédiens, les musulmans. Tout ce que c'est de la comédie. Oh, les hadiths sont dire tout ça. Non, vous ne croyez en rien. Vous n'avez pas de position. Vous n'avez pas de position. Puisque vous croyez, vous dites que l'islam, c'est la Sunna et le Coran. Mais les hadiths, c'est du, du, du tout. Vous ne croyez en rien. Mais si un musulman dit que lui, il ne pratique pas, il ne travaille pas les hadiths, c'est son droit à lui. C'est droit à lui, on ne le peut pas l'obliger. Mais est-ce que les hadiths ne font pas partie de l'islam Elles font partie de l'islam. Ah, tu dis les, les hadiths font partie de l'islam Ok, c'est bon, on va voir. Quels sont ces que hadiths qui font partie de l'islam Les hadiths authentiques. Mais le Coran, c'est la parole complète d'Allah. Et quand tu dis les hadiths, c'est les paroles des hommes, effectivement. Mais les hommes qui... Le prophète a dit, allez sur le prophète a dit ça, les gens ont rapporté, rapporté, rapporté, rapporté. On sait, tout ce que le prophète a dit là, il n'a pas tout mis, il y a des choses qu'il n'a pas fait, les gens aussi ont dit qu'il a fait. Donc il y a des spécialistes des hadiths qui connaissent la différence entre les faux hadiths et les vrais. C'est pourquoi nous par exemple, on applique les hadiths, mais nous ne nous, ne nous concentrons pas sur les hadiths, parce que c'est notre spécialité. Même encore le Coran, c'est pas notre spécialité. Donc, on prend ce a dit dans le Coran, mais est-ce qu'un musulman peut pratiquer l'islam 100% sans les hadiths Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. pas possible. Donc, les, la base de l'islam, c'est les hadiths. La sunna et le Coran, bande de comédiens. Mais quels hadiths Les hadiths authentiques. Il y a beaucoup de choses, on ne va pas rentrer dans ça, mais ce n'est pas un jugement. Un bon musulman encore, l'imam l'a dit, c'est son droit. Maintenant, si il était là, il y allait peut-être se demander, mais l'imam, donne-nous on peu l'explication. Enfin, d'abord, frère pourquoi tu dis tu ne travailles pas avec les hadiths Pourquoi tu rejettes les hadiths Il va donner ses raisons. Et ils ont honte des hadiths. Puis dans les hadiths, on nous parle de beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires, beaucoup de bêtises. Hein? <rire> Maintenant, ils ont honte des hadiths. Ils commencent à rejeter ça. Puisque nous attaquons ça. Et puis en ce moment, on peut dire oui. Et dit il oui, c'est vrai, je n'avais pas compris ça comme ça. Voilà, voilà, voilà. Le plus souvent, quand tu entends ça et que tu as l'occasion de lui demander, approche-toi, nos imams là, ils sont là pour nous. Mais on a l'impression que vous fuyez les imams souvent pour venir vers nous. Au vraiment, ils voient. Et on va un peu. Donc c'est pareil, quoi. C'est ce qu'on peut dire. C'est que pour nous, tout le Hadith n'est pas forcément acceptable, mais les hadiths sont primordiaux aussi dans l'islam maintenant sur 7000 de vous. allez 7000 vous retenez combien donc le petit si tu as quitté le christianisme pour aller t'enfourer, en, t'embourber dans un bourbier qui t'amène tout droit vers la folie bêtises on continue avec la vidéo trop c'est trop beaucoup de bêtises ah il y a le frère ici ah, j'aime ce frère ici. Il, il, a, il, bon, il a juste été trompé dans l'islam. Il se retrouve dans l'islam mais il ne sait pas que faire. Il est venu aussi poser. Mais si le, le frère ici me rencontre, moi, ou bien si quelqu'un lui donnait mon oeuvre, mais il va quitter l'islam dans deux heures. Tous ces gens-là qui sont assis, s'ils m'écoutent, dans deux heures, ils vont quitter l'islam. Hein? Tout au plus deux mois, le plus têtu d'entre eux, comme le, le petit Ismaël Aka, s'il cause avec moi dans deux mois, il va quitter l'islam. Dans deux mois. Si la, la, la vidéo ici lui parvenait, dans deux ans, il va quitter. Mais s'il débat avec moi en direct, c'est deux mois, il va quitter l'islam. puisque et, il doit aussi garder son, son donc, euh, comment, comment ça son prestige, sa fierté, euh, sa tétutesse, tout ça, des bêtises. Suivant ce que le monsieur est ici a dit. Ouais, je vous vois euh, ah, c'est ça, ça l'islam hein? on s'aime en sans se voir dans les réseaux sociaux quand on se voit ça y a des pressions et les... ça c'est ça aussi l'islam oui, problème là mais eh, moi je dis, est eu, non. Et je suis musulman je mourir il dit qu'il est né, musulman il va mourir musulman C'est c'est qu'il dit Maintenant, si il me rencontré, il va quitter l'islam le même jour. Vraiment, ah oui, euh, bah, j'ai pitié de tous ces gens ici. Euh, j'ai une question. Pour le là, avant. Mm -hmm. Une question pour le là. quest vous plaît, la fille. La fille. Ah, il a rien pour nous temps. Ni voilà. n'est pas la foi tu vas connaître Est-ce que la Bible est telle la parole de Dieu effectivement Parce que moi bon, j'en pas pour la théologie. Oui, c'est ça qui est le de là. OK. Voilà. Euh, il demande est-ce que la Bible est telle la parole de Dieu Pour le musulman, pour le musulman, la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu, mais la Bible contient des paroles de Dieu authentiques. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui viennent de l'éternel Dieu, qui sont dans la Bible. Mais souvent, des questions, nous l'amour, c'est pas un musulman, bon, là, il continue à parler dans sa langue, oui, le monsieur a posé la question si la Bible est la parole de Dieu, tout ça. Et le monsieur, il va, bon, il va commencer à dénigrer la Bible, la Bible n'est pas la parole de Dieu, tout ça. Et il va mentir, il va tomber ici. Attendez, je vais vous montrer ça. Pour voir Comment est-ce que les messieurs ici Ils ne savent pas ce qu'ils font Alléluia Suivons à partir d'ici Si c'est telle, telle, telle personne qui a dit Dieu regarde toi C'est pas Dieu Non, bon il y en a encore Dans la Bible, Genèse chapitre 6 verset 6 L'éternel Dieu s'est repenti D'avoir fait l'homme sur la terre Car il dit je me répands de les avoir fait Ré Bon, il va dire que Dans la Bible, Dieu s'est répandu Comment est-ce que Dieu peut se répentir C'est la question qui. Il pose souvent ce genre de questions aux gens qui ne connaissent rien, mais il faut, il faut maintenant apporter la lumière. Si c'est telle, telle, telle personne qui a dit, tu regarde toi c'est pas Dieu. Non. Bon, il y en a encore. Dans la Bible, Genèse chapitre 6, verset 6. L'éternel Dieu s'est répandu d'avoir fait l'homme sur la terre, car il dit Je me répands de les avoir faits. Répentance veut dire quoi Regretter. Qui doit regretter Dieu ou les hommes? L'homme. Mais pourquoi Dieu lui regrette Et s'il ne se répand, il ne se répand à qui Est-ce que Dieu est omniscient Oui. Il est omnipotent Oui. Il est omniprésent Oui. Le regret de dire je ne savais pas. Alors dans le Coran sur le 2, verset al 255, il dit, il connaît leur passé, il connaît aussi leur futur. Voilà le vrai Dieu. Donc il y a des tonnes de versets dans la Bible comme ça. Je termine pour dire... L'éternel, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la. Donc, il dit que l'éternel s'est repenti Et il fait beaucoup de bruit, beaucoup de... Elle est répandue Il s'est répandu, Dieu Comment est-ce qu'il s'est répandu mais, mais, écoutez, ça c'est une connaissance bête. Hein? Tu ne connais pas ton Coran Puisque le Coran dit aussi que Allah se répand. C'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout de suite. Là où Allah se répand. Alléluia. On va voir avec vous comment est-ce que Allah se repent. Je vous projeter ça. On va voir. C'est écrit dans votre Coran. À moins que tu ne puisses. Euh, <rire> Alléluia. Voilà, nous y sommes. On va partir là. Là, nous sommes où Nous sommes dans Sourate 2 au verset 37. On dit Sourate 2 au verset 37. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles et Dieu agréa son repentir car lui, Allah, on parle de Allah, certes, il est, il est le repentant, le miséricordieux. Donc, Allah se répand. Repentant, lorsqu'on dit repentant, c'est quelqu'un qui se répand. Et puis, c'est une forme continue. Donc, il se répand chaque jour. Allah, il est repentant. Si tu fais le mal, Dieu peut sentir du mal. Le repentir. C'est un mot français, le repentir. Allah, il est le repentant. Il a recopié ça de la Bible. Vous recopiez des histoires que vous ne maîtrisez pas. C'est pour cela que le Coran vous dit, si vous ne comprenez pas les Écritures, allez chez les juifs et les chrétiens, ils vont vous expliquer. Bande d'aventuriers comédiens. Alors, on va, on va, on va passer à l'autre article. Vous allez suivre avec nous. Euh, je vais vous projeter cet article ici pour que vous puissiez voir la folie. Comme Paul avait dit, la folie de ces gens sera manifeste. Suivez. Alors, je suis très content ce soir d'être en à là, Parce que je vous suis bonne vidéo. Ok, j'ai une petite préoccupation. Juste, j'ai assisté à une scène entre un père et sa fille. C'est-à-dire, le père est musulman et sa fille est, est aussi musulmane. Maintenant, elle a tuée, un voyage en arrière sur Abidjan. Maintenant, d'Abidjan, lorsqu'elle est revenue, elle est venue en devenant chrétienne. Maintenant. maintenant, puisque le père a constaté que la fille est devenue chrétienne, et comme ça, il a banni la fille de sa famille. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que c'est normal qu'un musulman bannisse son enfant Ou quel est le moyen utilisé pour eux on peut poser ces compléments. Je que nous donner peu des directives. OK. Euh, merci pour la préoccupation. Est-ce qu'un musulman doit parler de son enfant? Déjà... Le père a posé la question que si une fille a quitté l'islam, maintenant son père l'a banni de la famille, tout ça. Maintenant, on va voir le... Lorsque quelqu'un quitte l'islam, on fait quoi? Maintenant, le petit ici, va se mettre à mentir. On va voir. Écoutez. Ce n'est pas, pas conseillé de bannir son enfant, sauf dans des cas bien précis en tout cas. Ah, il dit sauf dans des cas précis, hein. ce n'est pas conseillé de bannir son enfant. On va voir ces cas précis là, c'est quoi Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui a quitté l'islam ben, Ce que je veux dire, c'est que le fait que quelqu'un se convertisse à l'islam, c'est que la personne revienne, pardon, se convertisse à partir d'autres compétences religieuses. En fait, nous, en tant que parents, on ne doit pas, doit pas, doit pas, doit pas les, les rejeter parce que ce n'est pas une solution. Ce n'est pas la solution. La solution, désormais, il y en a. Alhamdoulilah, jusqu'à jusqu ce qu'on meure, il y a la solution. Et cette solution, c'est d'appeler la DDL. Cœur voilà, d'abord, ça c'est après, après toute tentative. Mais la première tentative, d'abord, c'est d'exhorter cette personne. De ramener cette personne-là à ce qu'elle n'a pas compris. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Allah a dit que c'est lui qui égare qui veut et c'est lui qui guide qui veut. Ça fait mal, on sait. Mais bannir les personnes n'est pas une solution. C'est comme si tu as livré la personne, la, la personne à, à l'égarement. Bon, le petit ici, il, il ne va pas donner la réponse exacte. On va suivre la réponse de l'islam pour quelqu'un qui a quitté l'islam. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir ce que Muhammad a dit. Les hadiths, ils ont dit qu'ils croyaient aux hadiths. On va voir maintenant ce que disent les hadiths. Alléluia. On va voir ce que disent les hadiths. Il y a beaucoup de hadiths. On ne peut pas tout lire. Il y a beaucoup, il y a beaucoup. Hein? Soudan An-Nasai, numéro 45 à 9, On dit ceci. The messenger of Allah, salallahu alayhi wa sallam, Allah prie sur lui, a dit, Whoever changes his religion, kill him. Si tu changes ta religion, on doit te tuer. Vous voyez? Ça, c'est un hadith qui est authentique. Hein? Il disait les, les hadiths authentiques. Sahih, bla, bla, bla. Les hadiths, c'est là. Il y a un autre hadith. Ça, c'est Ibn Abbas, c le cousin de Muhammad, qui dit ça. Il a, a sahih, bla, bla, bla. Ibn Abbas a dit ça. Hein? Euh, sahih, est, tout ça, sont des hadiths qui sont sahih. Il y a un hadith que je cherche. Il y a un hadith que je veux. Tout ça c'est en anglais, je vais mettre ça en français. Mais il y a un hadith que je suis en train de rechercher. Tout ça, ce sont les hadiths. Même au Bouhari, il a dit ça. Quelqu'un qui change sa religion, il faut le tuer. C'est ça, c'est ce que Mohamed a dit. Mohamed n'a pas expliqué de, beaucoup de bêtises, tout ça. Beaucoup d'histoires. Il a dit des bêtises, mais il n'a pas cherché de, de controverses. Il a dit, Quelqu'un qui change sa, sa religion, il faut le tuer. Là, nous sommes dans Saïbou Ari. Saïbou Ari numéro 69-22. <rire> Alléluia. Ah, J'ai cherché le hadith de Saïbou Ari. Attendez, je vais vous mettre ça en français. Je vais vous traduire ça en français pour voir ce que les musulmans, comment est-ce qu'ils traitent le Murtad. Tu vois le chapitre hein? Le chapitre, ça parle de Murtad. Un Murtad. Le, le, le, donc, Murtad, c'est quelqu'un qui a quitté l'islam. Comment est-ce qu'on doit les traiter? Chapitre sur le règne de l'apostat. Hein? Comment est-ce qu'on doit traiter un apostat dans l'islam? Nous sommes là. Ikrima. Ça, c'est un compagnon de Muhammad. Un, un, un sahaba. Ikrima a dit ceci, a rapporté. Certains. Zanadika. athées. Ils ont été amenés à Ali. Ali, c'est le beau-père, le beau-fils de Muhammad. Et Ali a fait quoi Ali les a brûlés. Il les a brûlés. C'est ça l'islam. La nouvelle de cet événement parvint à Ibn Abbas, le cousin de Muhammad. Muhammad a dit Si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés comme le messager d'Allah. Je n'allais pas brûler ces gens ici. Puisqu'ils ont quitté l'Islam, on doit les brûler. Comme le messager d'Allah l'a interdit en disant, il a dit ceci, « Ne punissez personne avec le châtiment d'Allah, le feu. » C'est ce qu'il a dit. « Je les aurais tués selon la déclaration du messager d'Allah. » Muhammad qui a dit, Quiconque a changé de religion islamique, tuez-le. C'est ça l'islam. L'apostasie, il faut tuer. Je vais agrandir ça pour que les gens puissent bien voir. Ça, c'est Saïb ou hari, numéro 69-22. Quelqu'un qui quitte l'islam, quiconque a changé de religion islamique, tuez-le. Elle a dit cela, était en arabe. C'est un indice de Sahib ou C'est un indice qui est authentique quiconque change de religion, tuez-les. Vous devez le tuer. Mais Ali, lui, <rire> Ali, euh, euh, Ali il, il, ils ont été amenés à Ali et il les a brûlés. C'est comme ça qu'on traite un apostat. Hein. Quelqu'un quitte les femmes euh, mais, mais ils ne peuvent pas dire ça en public. Ils doivent cacher. Mais nous, nous disons les solutions qui ont été apportées par Muhammad C'est ce qu'on appelle la miséricorde. Hein. Miséricorde, pourquoi mais c'est pour l'enfer euh, ou quoi <rire> Ah, C'est ça l'islam. Je ne veux pas que ma vidéo puisse dépasser une heure. Je suis en train de faire rapidement pour terminer. Euh, attendez, le dernier article est là. Regarde la suite. Voilà ce que je peux dire sur faïda. Merci. Ma deuxième communication, c'est un ami qui n'est ni chrétien ni musulman. Il m'a dit d'après lui qu'il y a des sourates qui, qui ont été données par le diable. Ah, le petit ici, il, faut, il dit qu'il y a des sourates qui ont été données par le diable, des versets sataniques. Hein? On va suivre. Hein? C'est un nouveau converti, il ne connaît pas. Mais si, si je l'attrape, il va quitter l'islam le même jour. ni ni chrétien ni musulman. Ah. Il m'a dit, d'après lui, qu'il y a des sorades qui, qui ont été données par le diable, par un homme musulman. S'il vous plaît. Selon lui, c'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, ça m'a fatigué puisque moi je suis un nouveau croyant. Donc ça m'a fait. Nouveau croyant, converti à l'islam quoi. Oui. Qui est nouveau converti à l'islam. Oui. Ok. Donc ça m'a fatigué. Donc il y a un peu que tu, si tu peux résoudre ce problème, mettez moi aussi il Alhamdulillah, merci d'abord d'être converti à l'islam. faut pas douter de l'islam. Tu es dans la vérité. Le fait même si tu regardes nos vidéos au fur et à mesure, Alhamdulillah, ta foi va augmenter. Mais il faut beaucoup demander, il faut jamais douter de l'islam. Parce qu'il y a des choses que tu verras, par exemple, l'action d'un individu, il ne faudrait pas que ça te découvre de l'islam sans tout tu sans faire des recherches. Exactement. Souvent, ça trompe les gens. Donc, ils commencent à dire qu'il n'y a pas de hadiths qui disent qu'ils vont commencer à expliquer beaucoup d'histoires. On va vous montrer ce qu'ils vont dire. Ils vont nier cette histoire que y a reçu des versets qui venaient de Satan. Suivez. Il n'y a aucun verset du diable dans le courant. Ah ok. <rires> Donc, le petit s'étonne. Il n'y a aucun verset du diable dans le Coran. On, oui, on va voir ça. Tout a été révélé par l'ange Gabriel à Mohamed Aucun verset. C'est Salman Roshdi qui a dit qu'il y a des versets sataniques dans le Coran. Selon Salman Roshdi. Ils accusent que c'était Salman Roshdi qui a dit qu'il y a des versets sataniques. Est-ce que Salman Roshdi a inventé de lui-même On va voir qui a dit ça. C'est Muhammad de même qui a dit ça, les compagnons, tout ça. On va voir. Dans le Coran. Aucun ce qui a été révélé par l'ange Gabriel à Shabassam, aucun ah, verset. Okay, C'est Salman Roche dans le Coran. Ok. Bien dans la vérité, le fait même si tu regardes nos vidéos au fur et à mesure, là ta foi va augmenter. Mais il faut beaucoup demander faut jamais douter de l'islam. Parce qu'il y a des choses que tu verras, par exemple, l'action d'un individu, il ne faudrait pas que ça te décroche de l'islam sans, sans faire des recherches. Exactement. Souvent ça trompe les gens. Il n'y a aucun verset du diable dans le Coran. Ok. Tout a été révélé par l'ange Gabriel à euh, aucun sa... okay verset. C'est Salman Rochdi qui a dit il y a des versets sataniques dans le courant. La la Selon Salman Rochdi la c'est la la la laquelle dans toi. voilà, les étoiles. Les étoiles, où on dit Al-Mad, et Voilà, quelles sont des divinités Uza et Manad. Et ça, c'est le diable qui a inspiré. Non, mais Allah dans le courant. Chaque fois, qu'il y a une surate qui est révélée là, le diable essaye. Essaye de mettre la distinction pour, pour, pour te mélanger, pour que... C'est pourquoi il dit, quand vous voulez lire le Coran, de demandez la protection de contre le diable banni Il n'y a aucun verset de Satan dans le Coran. Non, ça mais, ça. mais, Satan parle dans le Coran. Allah fait parler Satan dans le Coran. Alors, Satan dit, parle dans la Bible Allah par exemple, il dit, vas-y frère, tu m'as enduit un erreur Oui. Donc, je vais les égarer. Tu à tôt, là, tu vas pas... Donc, ils ont accusé que c'est Salaman Rashdi qui a dit ce verset ici. On va vous projeter ce verset, le verset satanique. Et ça, c'est mon numéro pour quelqu'un qui veut entrer en contact avec moi pour débattre. Vous pouvez m'appeler à ce numéro-là pour le débat, en direct ou bien en différé. Vous proposez votre temps et votre thème. Et puis On va vous dire que le, tout ce qu'on vous a enseigné, c'est du mensonge. On, vous a, on va vous montrer tout de suite. Oui. il parle de ce verset ici. Surat 59 verset 19, on dit que vous ensemble euh, des divinités comme Alat, al Uza. Là, là, là, là c'est Alat. Al-Ouza. Mais ici, ils ont dit Alat, Uza. Vous voyez la corruption du Coran. Alat, al, al Uza. Allah, c'est dire la fille. Ce sont les filles d'Allah. Ce sont des Allah des filles. Des, elles sont au nombre de trois. al Uza. Ce sont des divinités. C'est Muhammad qui, qui les avait même adorés. Hein? Qui les avait même adorés. al uza Al-Manat, la troisième. Al-Manat, la troisième. Elle était aussi la fille de Allah. Une, une divinité. Muhammad avait adoré euh, cette divinité. Euh, écoutez, je vous parlais de la, le cas de l'apostasie, quelqu'un qui quitte l'islam. Qu est comment est-ce qu'il faut traiter Il faut haïr ce monsieur, le, le, le punir. Même sur Rat 58, verset 22, on dit, tu ne trouveras pas parmi les gens qui croient en Dieu et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Dieu et à son messager, fuis leur père, leur fils, leur frère, les gens de leur tribu. Ici, on dit même si c'est ton frère, quelqu'un qui dit l'islam, il faut le malpréter, le verset ici. On rentre au verset satanique, le verset du diable. On va là. Qui a dit ça? Tafsir Ibn Kathir C'est Ibn Kathir qui a dit ça. Que Mahomet a été trompé. Là, c'est le tafsir de Sourate 22 au verset 52. Sourate 22 au verset 52. Euh, ça, c'est le monsieur ici qu'on appelait Ibn Kapir. Il a aussi parlé de ça. Il a dit que Satan a jeté quelques mensonges dans la récitation de Muhammad. Hein? Il a, et à ce stade, de nombreux savants de tafsir ont mentionné l'histoire des garaniques. Hein? Attendez, je, vais, je dois agrandir ça, hein? Pour la bonne visibilité. C'est l'histoire de Muhammad. Satan a jeté, il a jeté ses paroles, puis Allah a établi ses révélations. C'est raconté par Ali ibn al, Abi ibn Abbas a dit la même chose que Satan a jeté les paroles dans la bouche de Muhammad. Al, même Al-Bagawi, le père de Ibn Kapir dans les Tafsir, la majorité des savants, ils ont, ils ont confirmé que Satan avait jeté les mensonges dans la bouche de Mahomet. Hein? Allons même dans l'autre tafsir ici. Le tafsir ici, c'est le tafsir. Ça, c'est le site internet de l'Arabie Saoudite et de la royaume de la Jordanie. Tafsir Jalalain, Suyuti, Ibn Adjar Askalani. Ils ont parlé de cette histoire ici, de Muhammad. Le prophète a eu lors d'une assemblée des hommes de Kouraïch, après avoir récité le verset suivant de la surat an najm avez-vous considéré l'at al et al-Manat, la troisième surat 53, verset 19-20 il a ajouté, à la suite de Satan jetant sur sa langue, sans que le prophète en soit conscient, les mots suivants, ce sont les grilles du haut de vol, blablabla. Bla bla. En effet, leur intercession est, est espérée. Et Muhammad a adoré. Gabriel, cependant, l'informa plus tard de ce que, que c'est Satan qui avait jeté sur sa langue. Et il fut attristé. Donc, Satan avait jeté sur les paroles de Muhammad. Et on va sur le même. ça c'est le tafsir de Kourtoubi, ça c'est le site internet de l'Arabie Saoudite, Kurtoubi, Imam Kourtoubi, Imam Kourtoubi a parlé de la même histoire, hein? c'est la même histoire des Garani, tout ça. Bon, le, notre temps est à terme, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, les gens qui veulent nous débattre, ils peuvent toujours nous contacter pour organiser des débats. Euh, shalom et que Dieu vous bénisse.